Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek Alors aujourd'hui je vous parle encore une fois de Pokémon GO J'ai eu plusieurs commentaires concernant des problèmes que vous avez pu rencontrer Donc après plusieurs tests que j'ai effectués Je peux dire que j'ai abouti à une conclusion et un résultat Qui vous permettront de contourner les soucis que vous avez eus je précise avant toute chose et avant de commencer que les tutos que je viens de faire ou les euh, astuces je dirais que j'ai mis à disposition au niveau de ma chaîne, c'est strictement pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à se déplacer euh, ou euh, voilà, qui sont sur leur lieu de travail par exemple, et pendant leur pause, ils ne peuvent pas voilà, sortir et qui aimeraient jouer voilà, à Pokémon Go. Sinon.. Euh, voilà le jeu bien sûr en lui-même, le concept c'est bien sûr euh, clair, c'est de pouvoir euh, jouer bien sûr tout en se déplaçant, en faisant des recherches euh, au niveau de, du jeu en question. Donc euh, ça c'est déjà expliqué, je leur explique un peu encore une fois, c'est juste pour mettre euh, les points sur les i comme on dit, et que ça soit plus clair euh, pour tout le monde. Alors, donc déjà plusieurs personnes ont eu plusieurs problèmes, euh, concernant le fait que GPS qui leur demande euh, de faire des achats ou euh, voilà donc euh, donc l'alternance également entre le gps et euh, et le, en fait le, le gps fake gps et le gps normal euh, qui lui demande en fait euh, de pouvoir euh, revenir en fait en mode localisation normale donc on va vérifier ensemble, je termine le jeu celui-ci c'est euh, un jeu auquel on s'y habitue tout de même Alors il ne va pas partir et voilà Et comme vous remarquez, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je ressors du jeu, je pars du fake GPS également. Alors, donc il y a deux choses. La première, par rapport à ce vous faites au fake GPS, hein. il faut repartir sur Lucky Patcher. Dans le Clipatcher, Patcher, il faut aller sur Fake GPS, partir sur Ouvrir le menu des patchs, bien sûr, confirmer. Sachez que pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser ni le Patcher euh, ou autre, c'est que leur téléphone n'est pas routé. Donc, ça, euh, c'est autre chose qu'il faut vérifier en premier lieu avant de pouvoir euh, euh, passer à ces étapes. Bien sûr, en partant sur la partie actuelle, vous avez supprimé la vérification de licence. Et c'est ce qui nous intéresse. Vous faites en mode choisir le modèle, au lieu de que ce soit automatique. Et vous devez cocher vérification de la licence définitif. Donc ça permet de contourner la connexion Internet pour chercher la licence en question. Et bien sûr, si ça ne fonctionne toujours pas, modifier modification validation licence en, en question donc ces deux là sont intéressantes il faut les mettre bien sûr appliquer euh, et euh, par la suite voilà redémarrer le téléphone concernant la partie alternance entre le gps réel et le fake gps il faut télécharger le disable service que vous pouvez bien sûr trouver euh, sur le play store je vous mettrai le lien d'ailleurs il faut aller sur système et dans système il faut bien sûr aller sur alors si ça écrit sur fusette location en appuyant dessus il faut décocher la case et bien sûr également un petit redémarrage pour que ça soit terminé dernière petite chose également pour que ce soit plus clair il faut aller dans la partie réglage localisation et au lieu de mettre haute précision mettez appareil uniquement avec tout cela, vous n'aurez plus aucun problème. Vous aurez la possibilité de pouvoir jouer sans euh, avoir de soucis, euh, euh, voilà, soit d'achat ou euh, de, on va dire, d'alternance. Ce que le fait en fait que le GPS alterne entre la partie ou le point réel et le point que vous avez mis sur Fake GPS, le jeu vous bloque par la suite et euh, voilà, faut attendre un certain temps pour que ça soit euh, que ça soit remis en fait en état. Voilà tout, donc vous voyez que j'ai relancé le jeu, il n'y a pas de problème, ça se relance bien. Et euh, voilà, donc euh, j'espère que suite à cela, ça va vous être utile. Si vous avez autre chose que vous souhaitez vérifier, n'hésitez surtout pas euh, de nous contacter afin de pouvoir euh, vous répondre. Il n'y aura pas de problème, on est toujours là pour vous. Et euh, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas de le mentionner. Si ça vous plaît pas non plus, euh, voilà, n'hésitez surtout pas de le mentionner également. Et euh, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Et euh, il me reste que de vous remercier euh, et de vous souhaiter une excellente journée et un bon week-end.